Hi everyone, welcome to our new video on HDE. Today we will go to interview some contributors to HDE. Bonjour Xavier et bienvenue dans notre réunion. Bonjour Manon. Alors donc merci de d'accepter ce, cet entretien aujourd'hui parler d'Horizen et plus particulièrement du HDI. Et donc, tout d'abord, moi ce que j'aurais aimé te poser comme question, c'est comment est-ce que tu as connu le projet Horizon Alors le projet Horizon, je l'ai connu par son côté Masternode. En fait. Quand je me renseignais sur les Masternodes, il y a Masternode Online et aussi Field Mining, une boîte française qui propose des Masternodes. Euh, en fait, Zen est toujours, euh, Horizon est toujours dans le, dans le haut parce que généralement, c'est présenté par market cap, donc on a on a Dash et puis quasiment tout de suite euh, Horizon, même si Divi est passé un petit peu devant ces derniers temps. <rire> voilà. Donc c'était par le côté mastern. D'accord. Qu'est-ce qu que tu aimes le plus dans le projet aujourd'hui Alors, pff, euh, moi, ce que j'aime bien dans Horizon, c'est que c'est complet, c'est-à-dire qu'il euh, y a Horizon, donc c'est une sidechain comme il en existe, euh, une, <rire> une blockchain comme il en existe beaucoup, certes, euh, mais euh, c'est euh, vraiment un écosystème complet avec euh, l'académie. Il euh, y a une communauté sur Discord qui est super active euh, en français et en anglais et d'autres langues, mais euh, <rire> celle-là, je ne les ai pas fréquentées parce que je n'en parle pas beaucoup d'autres. <rire> Et euh, voilà, c'est vraiment en fait le, le fait que ce ne soit pas juste un projet blockchain, mais que ce soit vraiment euh, tout, un, tout un écosystème. J'aime aussi les, les weekly insider du jeudi. Enfin, on, a, on a des rapports sur ce qui est fait. Euh, ça explique ce qu'est la, que, euh, qu la blockchain, pourquoi ça existe. Et euh, on, on a l'impression de pouvoir suivre... Euh, ce qui est fait au sein du projet avec les, les rapports fréquents. Et c'est super excitant et c'est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier de tout ce qui tourne autour de la blockchain. Effectivement, oui. C'est vrai que j'aime bien ce, ce côté très communautaire d'Horizen où tout le monde peut, peut se parler. Enfin, tout le monde est très avenant les uns envers les autres. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Mais... Oui, et puis c'est pas un projet comme on en voit beaucoup en ce moment, euh, sushi, pizza, hot dog, euh, <rire> où c'est faire fois, faire fois 100 en trois jours et puis avoir un Existcam. cam enfin on sent qu'il y a vraiment un vrai projet derrière, hein. ça fait, je ne sais plus, le projet doit avoir au moins 3 ans. 3 ans, oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, voilà, on n'est pas sur de l'événementiel défi. des filles, euh, voilà. c'est pas juste un hashtag et un Puntain de. Effectivement, oui. une vraie équipe. Euh... Avec des ingénieurs qui travaillent beaucoup. Oui. <rire> et euh, donc, par rapport au HDI, parce que tu as contribué au HDI, tu as été un des premiers à travailler dessus. Mm -hmm. et euh, donc, quand est-ce que tu as commencé à travailler euh, Déjà, pour rappeler le HDI, c'est l'environnement le, le de développeur Horizon. Donc, c'est un site internet sur lequel on retrouve les repos GitHub et qu'on appelle la communauté à um, travailler dessus pour pouvoir récupérer des bounties. Donc toi, quand est-ce que tu as commencé à travailler dessus et pourquoi Alors en fait, moi je, je suivais ce qui se passait dans l'écosystème Horizon et donc euh, on attendait tous impatiemment l'arrivée des sidechains. Et en fait, la mise en place du FGI, ça a coïncidé à peu près avec l'arrivée des sidechains. Et il euh, y avait donc une tâche qui moi m'intéressait, qui consistait à créer une première sidechain et euh, faire un rapport détaillé. Donc... Euh, comme j'aime bien faire de la doc, la technique, <rire> je me suis dit que c'était l'occasion de combiner à la découverte des sidechains, l'écriture d'une doc et en même temps prendre un petit bounty, ce qui fait toujours plaisir. <rire> C'est sûr. Et Est-ce que tu peux nous montrer ton travail si ça ne te dérange pas et Nous parler de quel a été le process, si jamais tu as rencontré des problèmes pendant que tu as monté ta sidechain, si, est-ce que, eu euh, est que tu as eu à contacter l'équipe ou la communauté Est-ce que tu peux nous montrer un peu tout ça Alors, donc, moi, en fait, je travaille sur, euh, sur euh, mon blog, donc euh, crypto.fr donc en fait, c'est un WordPress. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je commence par écrire euh, les, les articles en, en markdown dans Joplin. Joplin, c'est un un éditeur de texte qui permet de synchroniser des choses via Nextcloud. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai les mêmes articles sur mon téléphone et sur mon PC. Et on peut faire un copier-coller directement dans WordPress euh, qui est sa garde, donc, euh, bah, tout ce qui est mise en page, images, etc. Ça, c'est pour la partie technique. Euh, après, je ne sais pas bien dans quel ordre te dire les choses. Euh, J'imagine que la partie WordPress n'est pas très intéressante. Euh, je vais essayer peut-être de partager mon écran. Voilà, normalement, on voit mon écran. Oui, je le vois très bien. Donc, voilà, donc là, c'était l'arrivée sur, sur le HD. Euh, D'ailleurs, oui, ce n'est pas en français pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Puisque non. De toute façon, voilà, on communique tous en anglais pour la partie technique. Je suis bien content que la vidéo ne soit pas en anglais, par contre. Merci. <rire> je le traduirai, ça y est. <rire> Bon, donc en fait, on, pour s'inscrire sur le G, c'est assez simple. En fait, il faut avoir un compte sur GitHub. Euh, il faut s'inscrire à HIP, qui est euh, l'autre euh, aspect développeur d'Orizen. Donc, c'est euh, l'Early Adopter Programme. Ça permet d'avoir accès au bêta, d'avoir accès à des webinaires exclusifs. c'est notamment euh, là qu'il y aura le 10, la présentation de l'appli euh, Lambo Registry, qui est donc euh, un exemple de customisation de sidechain par l'équipe euh, Horizon elle -même. Comme tu le sais <rire> C'est une belle publicité voilà, donc... Non, mais je pense que c'est intéressant. Après, c'est vrai que l'horaire n'est pas forcément facile pour tout le monde parce que nous, en France, ça va faire du 7 h du soir, je crois. Oui. Donc, c'est pile à l'heure où il faudra faire à manger pour la famille. Mais bon, on va enregistrer, je suppose qu'il y aura... Il y aura un des... enregistrement, voilà. oui. Voilà, comme pour les... comme pour les rapports hebdomadaires que je regarde souvent après. coup, ouais. <rire> Ou à regarder avec les enfants, il hein. faut les mettre dans le bain assez rapidement. Voilà, et oui. moi j'ai été euh, un petit peu dubitatif sur le fait que ça les intéresse quand même. <rire> non, il faut séparer le travail et la famille. <rire> <rire> euh, donc, je reprends, et je dis, donc en fait, on a les tasks qui permettent d'avoir la liste de, de, de tout ce qu'il y a à faire en, fait, euh, en ce moment. Donc, on en choisit une complètement au hasard, « Create a new sidechain <rire> ». Puisqu'en fait, c'est celle-là à laquelle j'ai répondu. Donc, on a ce qu'il faut faire et euh, les, les ressources pour commencer son travail. Et ensuite, tous les commentaires. Donc en fait, l'astuce pour dire qu'on travaille dessous, c'est de descendre tout en bas et d'aller répondre en fait directement sur GitHub. Donc ici, hop, on arrive sur euh, l'issue qui a été créée dans GitHub. Et pour dire qu'on travaille, en fait, il suffit de descendre tout en bas et de commenter ici. Euh, pour dire qu'on commence à travailler. Euh, suite à cela, l'équipe va mettre un tag WIP, donc "working in Progress sur la tâche dans le HDI, pour dire qu'il y a des gens qui commencent à travailler dessus. Euh, Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas ici, on peut en chercher voilà. Ici, par exemple, sur euh, le bash script, si on a bien euh, le tag WIP. Et le nombre de participants maximum, ouais. donc euh, il peut y avoir jusqu'à 10 bash scripts, on va dire. Voilà. Euh, ensuite, au niveau euh, du fonctionnement, une fois qu'on a dit qu'on travaillait dessus, euh, il faut aller euh, dans Github. Et euh, en fait, on va, on va créer un, un clone du, de l'arborescence du code de façon à pouvoir euh, l'éditer sur notre espace personnel Github. Et euh, suite à ça, on pourra proposer un pull request donc ça je ne vais peut-être pas le faire en entier là mais euh... <rire> hein <rire> voilà, en fait ici on peut cloner euh, on le clone chez soi je ne sais pas si tu auras accès à ton pull request que tu avais fait du coup pour les sidechains mm. euh, bah, sinon on a celui de si, si, donc c'était voilà ça, donc fraîche documentation donc c'était la pull request 169 mm. Hop. et donc dedans il euh, y avait en commit les trois fichiers Ok. Hein, voilà, qui sont en fait euh, bah, juste la partie, euh, la partie code de ce que j'ai publié sur mon blog. Donc, bon, ça par contre, c'est du... Voilà. Et ça, euh, on va une... mettre le lien euh, du, du blog en français, en anglais, sous la vidéo. Il euh, y aura les liens pour... Euh, oui, c'est ça. D'ailleurs, euh, ouais, merci beaucoup pour la traduction euh, en anglais. Je t'en prie. C'était un plaisir à traduire. <rire> merci. Donc, sur la page du pull request, là, on retrouve notre numéro de PR. Mmh. C'est important parce qu'en fait, c'est bien la PR 169 qui a servi à répondre à l'issue 151. Ici. D'accord. Et ça, on en a besoin après parce qu'une fois qu'on a terminé, qu'on a fait son pull request, etc., euh, il faut aller dans son compte HDE et faire claim bounty. Et ici, il y a trois choses qui sont importantes. On dit de quelle, de quelle base de code on est parti, donc moi, c'était le sidechain SDK. On doit saisir l'issue à laquelle on répond et le PR qui est censé y répondre. On peut ajouter des notes et ensuite son adresse et son adresse zen. Ciao <rire> Voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est des adresses perso, mais bon. Euh, voilà. Et donc une fois que tout ça c'est fait, on submit. Et euh, on est recontacté ensuite par l'équipe euh, pour, euh, pour la suite, pour dire si les modifications sont acceptées. Et, euh, et on a la chance et le bonheur de recevoir euh, le Bounty dans euh, son wallet. Donc, euh, Sphere, par exemple. Hein. <rire> voilà. Et tu as eu ton Bounty en rentrant de, de vacances récemment, du coup. Donc, c'est ça. En rentrant de vacances, j'avais 15 Z, donc euh, plus d'un tiers de nouveaux Master Nodes. <rire> Voilà, donc j'aurai peut-être bientôt un masternode de plus. Tu les as montés toi-même d'ailleurs, tes masternodes Non, alors bah, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un autre article. En fait, pour les masternodes zen, je les ai pris chez Pecunia. Oui. Mmh. Voilà, donc j'avais fait un, un article, euh, votre note zen en moins de 20 minutes. Et euh, montre en main, c'est le temps que ça prend. Et bon, pour le, le coût est sensiblement le même que, que pour les autres solutions. On doit être autour de, de 5 euros par mois, je crois. Donc, euh, c'est tout à fait correct. Effectivement. Voilà. <rire> je ne sais pas si tu as un mot à rajouter sur le HDI ou sur Horizon. Là, comme ça, je crois qu'on a bien fait le tour. Euh, c'est juste dire que l'initiative est super intéressante pour faire venir du monde dans le projet. encore plus de monde dans le projet et, euh, et qu'on a tous euh, une façon de contribuer parce qu'il y a du code, il y a de la documentation, euh, il y a aussi du, du code HTML. Hein, il y a quelque chose pour rajouter des pop-up, par exemple, dans l'académie. Bon, il y a déjà pas mal de monde qui travaille dessus. Mais donc, euh, bon, en fait, on peut vraiment participer euh, quel que soit son... Son domaine de compétences, et ça c'est chouette. Ce n'est pas juste un truc de geek. <rire> Effectivement, c'est bah, bien de le souligner, oui. Ce <rire> pas que du Java, C, et on n'est pas obligé d'avoir un doctorat en mathématiques pour contribuer au projet. <rire> Parfait. Bah, je te remercie beaucoup pour ton Mais temps. aussi de faire plaisir. <rire> et euh, à, bientôt. Je, bon, à bientôt. À bientôt.